super intéressante. Donc là, on a un homme qui a l'impression que sa femme simule à chaque rapport et qui ne sait pas comment lui en parler. Déjà hyper intéressant de se rendre compte OK, peut-être qu'elle simule. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une femme stimule Alors, c'est vrai qu'on peut lui en demander, on peut lui demander directement, mais c'est un peu abrupt comme question. Parce que si elle simule pas, peut-être qu'elle va se sentir jugée dans les bruits qu'elle fait, parce que si ça se trouve elle simule pas du tout. Et si elle simule, ça, ça la met un peu. C'est un, un peu confrontationnel parce que la question c'est pourquoi est-ce qu'elle simule. Si en tant qu'homme, je me rends compte que ma partenaire simule, je peux me dire plusieurs choses. Je peux me dire, peut-être qu'elle ne se sent pas en sécurité de me dire la vérité. Et du coup, c'est là où on a besoin de faire un, un petit travail d'introspection et de voir comment est-ce que j'ai pu, même inconsciemment, créer un contexte dans lequel elle n'oserait pas me le dire. Et, et moi, ce que je ferais, ce serait de petit à petit changer ce contexte-là, de voir comment est-ce que je peux faire pour créer un contexte dans lequel elle peut me dire ce dont elle a envie. Et donc, on peut complètement prendre le chemin de, de poser la question directement. Mais si on a envie d'une approche un peu plus douce, peut-être plus subtile, euh, sans non plus éviter le sujet, moi, ce que je ferais, c'est que j'activerais de la curiosité. Sans demander, est-ce que tu simules Demander, euh, qu'est-ce que ça te fait comme sensation quand je te touche ici Ou alors, demander, comment est-ce que tu aurais envie d'être caressée Et si elle dit, c est, c est, non, c'est très bien ce que tu fais, dire, oui, ok, mais qu'est-ce que je pourrais faire différemment Est-ce que tu aurais plutôt envie d'être touché là ou touché là En fait, de vraiment activer votre curiosité sur son désir à elle pour qu'elle sente que d'un coup, tiens, il y a tout cet espace dans lequel je suis invitée pour venir révéler ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, ce qui serait vrai pour moi. Parce qu'une femme qui simule c'est une femme qui fait l'amour pour son partenaire, pas vraiment pour elle. Et donc, je pense qu'on est à 100% chacun responsable de l'expérience qu'on a créée. Et donc, il y a elle, son côté à elle, peut-être qu'elle n'a jamais osé exprimer, peut-être que si, peut-être que ça... Tout. mais ça c'est son histoire mais si vous vous vous posez la question du coup c'est votre responsabilité c'est votre histoire de venir euh, ouais, être, être vraiment curieux et, et sans le prendre personnellement, sans dire oh mon dieu ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je sais pas la faire jouir il y a dix mille raisons pour lesquelles elle peut simuler et, et ça fait partie de son histoire à elle mais du coup moi j'entends aussi beaucoup de bienveillance dans cette question j'entends, j'aurais envie que ma partenaire prenne vraiment du plaisir, comment est-ce que je fais pour qu'elle prenne vraiment du plaisir donc c'est ça, activer la curiosité poser des questions douces sur ce qu'elle voudrait, ce qu'elle aimerait, comment ça lui fait si j'embrasse ici, ou, ou est-ce que tu préfères ici ou ici vraiment poser des questions sur le contenu, plutôt que sur le comment en fait, si ça a du sens hum et je pense que ça, plus qu'autre chose, permettra de se rapprocher et de plus avoir cette, euh, ouais, cette question de ce qu'elle simule ou pas. Et si jamais elle ne simulait pas, peut-être de mieux comprendre « Ah, en fait, quand je la touche comme ça, ça lui fait vraiment plaisir et c'est juste sa manière d'exprimer le plaisir. » Je pense que dans le fond, on a vraiment surtout juste besoin d'apprendre à mieux se comprendre, d'apprendre à mieux communiquer. Et dans la sexualité, il y a vraiment besoin de pouvoir poser des mots sur les choses. Parce que si ça se trouve, elle a aussi toute une expérience qu'elle aimerait vous partager, des doutes qu'elle aimerait vous partager. Et quand on en parle, on se rapproche. Voilà. C'est pas une question simple. J'espère que j'ai apporté quelques petits éclairages. Vous pouvez aussi lui partager mon e-book et regarder ensemble ma conférence gratuite, Un Nouveau Regard. Donc l'e-book, c'est Un Nouveau Regard sur votre vie et la conférence, l'invitation est dans l'e-book, euh, s'appelle « Les 6 conditions d'une vie sexuelle sensationnelle ». Et si vous regardez cette conférence ensemble, en lui proposant « Ah chérie, il y a une conférence cool que j'aimerais bien regarder avec toi sur l'intimité, ça pourrait me permettre de mieux te comprendre, est-ce que tu veux bien regarder avec moi bah, ?» peut-être que moi je vais dire des choses dans la conférence, sur lesquelles elle peut rebondir et dire « En fait, tu sais, j'ai jamais osé te dire ça, mais... Ça va ouvrir un champ des possibles. Parfois, on a aussi besoin d'apporter euh, quelque chose d'externe, quelque chose d'extérieur, un, un tiers d'une certaine manière, pour pouvoir aborder certains sujets plus facilement. Donc, vous pouvez retrouver l'ebook et la conférence. Donc, le lien de l'ebook est juste en dessous et l'invitation à la conférence est dans l'ebook. Euh, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, sonnez la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et on se retrouve très très bientôt.